des relations entre les hommes et les animaux, entre début 19 e siècle et début 21 e siècle, est une histoire complexe, très importante, puisque c'est l'époque où l'on a sans doute le plus employé d'animaux autour de nous, que ce soit des animaux domestiques pour la, la ferme, pour l'industrie ou pour la compagnie. Auparavant, il y avait relativement moins d'animaux, ne serait-ce que parce qu'on avait souvent des problèmes pour les nourrir. Les hommes eux-mêmes arrivaient difficilement à se nourrir avec des famines qui durent jusqu'au XVIIIe siècle. Donc euh, il n'était pas possible de nourrir un cheptel, entre guillemets, très important. Le grand changement, c'est la révolution agricole et la révolution industrielle. La révolution agricole qui va permettre de nourrir beaucoup plus d'animaux qu'autrefois. Et puis la révolution industrielle qui va permettre de les employer et d'en employer beaucoup. Et donc je dirais que c'est la première grande phase qu'il faut souligner, cette phase de la révolution industrielle qui s'étend entre fin 18e et début 20e siècle jusqu'aux années 10, 1910, 1920. Cette première révolution industrielle est une révolution qui emploie beaucoup de bras humains et beaucoup de pattes, si on peut dire, hein, c'est-à-dire beaucoup d'animaux. Vous en avez un exemple avec cette photo là qui se situé à mes côtés, euh, c'est le grand développement, par exemple en ville, du transport urbain, euh, tramway, etc., et, et diligence dans le transport entre villes. Et ces euh, transports emploient énormément de chevaux, euh, puisque le transport va se développer d'une manière très importante, d'abord à Paris, mais aussi à Lyon, à Marseille. Et euh, tout cela est donc bâti sur un recours extrêmement important aux, aux chevaux. On peut citer aussi l'industrie, notamment les mines. Euh, toute l'industrie minière qui fonde la première révolution industrielle euh, emploie évidemment des chevaux pour aller au fond des mines, tracter les, les wagons, les ramener vers les ascenseurs, remonter le charbon. Là aussi, les animaux se comptent par dizaines de milliers. Et puis, troisième exemple, ce sont les, les canaux. Hein, tout le développement des canaux à partir de la fin du XVIIIe siècle, euh, ces canaux qui vont euh, être très importants pendant un siècle à peu près, jusqu'au grand déploiement du chemin de fer, ben, ces canaux, évidemment, ils marchent euh, ou ils fonctionnent avec des péniches qui sont tractées, non pas à vapeur, mais qui sont tractées par des chevaux des chevaux de halage hein, qui suivent le long des canaux, le long des chemins de halage et qui tirent ces péniches. Et donc on a un véritable le développement extrêmement important d'animaux euh, à cette époque-là pour euh, servir cette révolution industrielle et le maximum par exemple des chevaux est atteint dans les années 1900-1914. Euh, on peut dire que là on a une véritable civilisation hippomobile qui n'avait jamais été atteinte et qui va très vite ensuite disparaître, on verra ça euh, tout à l'heure. Et, et cette révolution industrielle euh, envisage les animaux un peu comme des, un peu comme des machines, hein. on parle beaucoup par exemple du cheval-moteur à l'époque, et ça va entraîner toute une série d'études de, de la part des zootechniciens. La zootechnie est fondée en 1842, hein, le terme de zootechnie, et on voit très bien comment dans la seconde moitié du 19 e siècle, les zootechniciens réfléchissent sur le bon cheval, quel est le bon cheval pour tirer les tramways, le bon cheval de halage, le bon cheval pour tirer les canons dans l'armée, pour faire des grandes distances, par exemple les chasses-marées qui ramènent le poisson de Dieppe du Havre en direction de Paris, Eh bien à chaque fois, selon l'emploi, les chevaux vont être conformés d'une manière différente. Le cheval de tramway, par exemple, ne fournit pas du tout le même effort qu'un cheval de mine, il doit trotter sur 10, 15, 20 km selon la longueur de la ligne et il doit s'arrêter régulièrement aux arrêts. Donc c'est un travail très difficile et qui suppose un cheval très différent. Donc ça c'est la première grande phase ou la première grande le grand premier grand aspect de cette histoire, c'est-à-dire le développement de la révolution industrielle. La révolution agricole va avoir bien d'autres conséquences et notamment avec le grand développement de l'élevage qui fait qu'au XIXe siècle, le nombre des animaux de ferme explose lui aussi littéralement. Par exemple, le nombre de bovins passe d'environ 5 millions, 7 millions, ce sont des estimations à la révolution française et il double littéralement en un siècle, hein, on est à 14-15 millions en 1914, donc une multiplication par deux alors que la population française n'a augmenté que de 50%. Hein, et alors pourquoi cette multiplication Mais Tout simplement parce que euh, l'enrichissement progressif de la population dû à la révolution industrielle, dû à la révolution agricole, fait qu'on se met à consommer beaucoup plus de produits animaux euh, de, du lait, de la viande, de, des produits laitiers. Et donc la demande augmente et les, les troupeaux augmentent. Avec des transformations extrêmement importantes euh, au niveau des paysages. La Normandie, par exemple, qui était un, un pays de, de culture, un pays de céréales, où il n'y avait euh, au début du 19e siècle que 20% de prêts. Un siècle plus tard, euh, c'est une Normandie totalement différente, avec 97% de prêts et un élevage bovin extrêmement important. Autrement dit, la Normandie, image d'épinal verte avec des pommiers, des, des champs, des bocages et des vaches, c'est un paysage très récent qui a un siècle à peu près. Et alors cette révolution agricole se poursuit après, après la Première Guerre mondiale mais euh, avec un changement très important, c'est-à-dire qu'on voit se développer un élevage industriel, notamment après 1950, et cet élevage industriel se euh, caractérise pour une partie de ces animaux par un espèce d'enfermement, que ce soit par exemple les veaux, une partie des vaches, notamment les vaches laitières, euh, les porcs, et cet enfermement fait qu'ils euh, bah, disparaissent du paysage. Alors que leur nombre continue à augmenter jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'aux crises agricoles récentes et notamment aux problèmes de la PAC et aux réformes de la PAC. Donc il y a une espèce de disparition de ce cheptel de ferme, ou du moins disparition de, de, du paysage. Et il y a une autre disparition qui est celle de, des animaux de la révolution industrielle. À partir de l'entre-deux-guerres, c'est la grande concurrence du moteur du camion, du, de la voiture, du chemin de fer, etc. Et on voit très vite disparaître, par exemple, les, les animaux euh, de trait dans les villes. Hein. Le, le, le dernier cheval de, de trait, de tramway, disparaît en 1913. Hein. La, la, le changement est très brutal. Dans les mines, euh, la, le, le déclin est très fort entre, dans l'entre-deux-guerres. Et le, pour le, le, les canaux, par exemple, pour le halage, c'est la même chose avec le développement des péniches à vapeur. Et donc tout ce cheptel lave disparaît littéralement au profit de la, la motorisation. Donc là, on a eu une histoire un peu en, en forme de montagne, hein, une très forte explosion et puis un déclin très rapide. Et le, la troisième caractéristique de cette époque, euh, C'est le développement d'un autre type euh, d'animaux euh, domestiques auprès des hommes, ce sont les animaux de compagnie, euh, qui sont euh, très, nombreux, euh, très peu nombreux pardon, au XIXe siècle. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les chiens de compagnie sont très minoritaires. Euh, ils doivent faire, euh, on n'a pas de statistiques, mais s'ils font 10-20% de, des effectifs à l'époque, ça doit bien être le grand maximum. La plupart des chiens sont des chiens de travail ou plus nombreux encore sont les chiens vagabonds, les chiens errants euh, que l'on trouve notamment en ville et ce sont eux qui vont jusqu'à la fin 19 e siècle assurer le service des poubelles avant que le vrai service des poubelles ou notre service à nous se mette en, en place. Et donc ces chiens de compagnie sont très peu nombreux, limités la plupart du temps au, au 19e siècle à la bourgeoisie ou l'aristocratie. Par contre au 20e siècle et notamment à partir des années 1950, il y a une véritable explosion euh, du nombre d'animaux de compagnie. Alors d'abord les chiens qui euh, arrivent jusqu'à 10 millions euh, à, la, à la fin du 20e siècle et puis ensuite les chats les chats qui étaient beaucoup moins nombreux, qui là aussi étaient surtout au XIXe siècle des chats de gouttière ou des chats de, de rue, très peu de, de chats de compagnie, bah leur effectif explose à partir des années 1950 parce que là, il y a un renversement, il y a une vulgarisation sociale, on pourrait dire, à toutes les classes sociales, de cette volonté d'avoir un animal de compagnie, né donc dans l'aristocratie, dans la bourgeoisie, et qui va s'étendre à toutes les classes sociales. Et à la fin du, du 20 e siècle, pardon, début du 21 e siècle, on voit même ce phénomène arriver dans le, le monde rural, auprès des paysans, qui peuvent avoir des chiens euh, qui ne servent à rien, entre guillemets, si ce n'est à à tenir compagnie, voire avoir des chats de compagnie aussi et non pas le chat de ferme qui est là pour, pour courser les souris. Et ce, ce, ce groupe des animaux de compagnie est extrêmement important, il devient très nombreux, on est à une vingtaine de millions, rien qu'en France, de chiens et de chats, autant de poissons rouges et bien d'autres animaux de compagnie. Donc c'est un, un groupe qui est devenu maintenant le groupe dominant dans le monde français de actuel du début du XXIe siècle, pour lesquels, évidemment, on n'a pas du tout les mêmes relations. Ce sont des relations où la proximité, l'affectivité, l'émotion sont très importantes, ce qui n'était pas forcément le cas pour les chevaux, notamment de trait, les chevaux d'industrie. On sait que leur, leur sort n'était pas toujours enviable ça dépendait beaucoup de l'entreprise, de de, du soin que la direction voulait à ce propos-là, euh, mais ça pouvait aller d'animaux très violentés à des animaux relativement bien respectés.